salut c'est jérémy la chaîne c'est frugalisme j'espère que tu vas bien nous sommes toujours dans la playlist des 60 vidéos 60 jours pour arriver à changer de vie pour avoir un mode de vie beaucoup plus simple aujourd'hui je te fais une vidéo dans laquelle je vais te donner 9 astuces 9 techniques qui vont te permettre d'arriver à réduire ta consommation de carburant c'est parti Cette playlist des 60 jours pour changer de vie, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et c'est quelque chose qui, je l'espère, si tu arrives à mettre vraiment en application les, les conseils, les astuces, les tuyaux, les réflexions parfois aussi que je me fais et que je partage avec toi au quotidien, eh ben normalement tu devrais arriver euh, à faire de grandes économies hein, bien sûr au quotidien et puis bah, tu devrais commencer également à te mettre euh, sur la voie d'un mode de vie qui va te permettre, je te le souhaite, de pouvoir prendre ta retraite anticipée, en tout cas d'avoir un mode de vie beaucoup plus frugaliste, un mode de vie qui te permet d'arriver à consommer moins, d'arriver à mieux apprécier le temps qui passe, mieux apprécier les choses du quotidien et puis réduire ton impact sur l'environnement, ce qui est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Donc neuf astuces, neuf techniques pour faire des économies de carburant. Bon tu vois comme d'habitude, hein, je me suis fait mes petites notes, etc. pour essayer de ne pas oublier, je te prie de ne pas m'en vouloir si à un moment donné je suis en train de les regarder. Voilà. Euh, quel que soit le type de carburant euh, que ton véhicule utilise, ben, tu peux arriver très facilement en mettant en œuvre certaines des recommandations que je te donne à réduire euh, le, la consommation. Et donc, in fine, ben, c'est des économies, hein, on ne va pas se mentir. La première chose que je voudrais euh, te dire et qui est vraiment importante de comprendre, c'est que, en règle générale, un véhicule va consommer d'autant plus que son poids est important. La raison à ça, elle est très simple et elle est physique, je pense que n'importe qui peut le comprendre. Une masse qui est lourde va demander beaucoup plus d'énergie pour être bougée. Tu vas devoir pousser beaucoup plus fort un gros caillou qu'un petit caillou qui va être très léger et qui va être très facile à bouger. Bon jusque-là, je pense que tout le monde a suivi. Et eh ben pour un véhicule, comme tu t'en doutes, c'est exactement pareil. Tu te doutes bien que un tank ou un poids lourd, et eh ben ça va demander beaucoup plus d'énergie à bouger. D'accord, qu'une mobilette, c'est évident. Eh bien, pour ton véhicule, c'est exactement pareil. Si tu veux arriver à faire des économies de carburant, la première chose toute simple, toute bête à prendre en compte, c'est le fait que le poids de ton véhicule va directement influer sur ta consommation. La bagnole quand vous êtes 5 à l'intérieur elle consomme plus que quand tu es un voilà c'est pas plus compliqué parce que il y a plus de poids donc il faut plus d'énergie pour bouger l'ensemble et ça quel que soit le carburant hein, le diesel ce que tu veux électrique hein, voilà bon et ben si on applique ce principe et qu'on réfléchit à l'échelle de toi tout seul avec ton petit véhicule et ben ce qu'il faut surtout c'est veiller à ce que tu trimballes pas tout un tas de cochonneries dans ton coffre et à ce que ton véhicule soit le plus léger possible dans le même état d'esprit à ce moment là tu verras que tu arriveras et ça ça coûte pas cher à faire des vraies économies si on allait un tout petit peu plus loin je pourrais te raconter c'était un de mes employeurs précédents qui faisait ça sur ces véhicules pour qu'ils restent en dessous du, du poids limite, hein, c'était des, des, des camions, pour qu'ils soient pas euh, considérés comme poids lourds mais qu'ils restent juste un tout petit peu en dessous, et ben ils avaient été jusqu'à installer, des, jusqu'à poser des jantes en aluminium. Alors attention, les jantes en aluminium, ça coûte cher, hein, ça coûte tellement cher que c'est précieux et qu'on se les fait parfois voler, mais peut-être que dans ton entourage ou peut-être que sur les sites d'annonce, j'en sais rien, tu pourrais arriver à récupérer pour Peut-être pas cher ou voire même gratos, j'en sais rien. Si tu as quelqu'un de ta famille qui avait des gens talus qui traînent à la cave, etc., ça pourrait valoir le coup d'envisager de les récupérer et de les installer sur ton véhicule de manière à l'alléger. Voilà. Ça, c'est une manière efficace pas forcément cher hein, pour peu que tu arrives à les récupérer bien évidemment de euh, alléger ton véhicule alors c'est pas des économies qui vont te faire euh, des, des milliers d'euros euh, dès le premier mois mais sur la longueur tu vois petit sou par petit sou par petit sou et ben ça permet de faire ce que j'appelle en quelque sorte des économies passives hein, c'est à dire que tu n'as pas besoin de mettre un procédé spécial en action tu le fais une fois tu installes ces jantes en aluminium et ensuite eh bien, ça te permet de faire des économies. Bon, c'est l'exemple des gens en a lu, mais on pourra aller plus loin et considérer le fait que l'aérodynamisme du véhicule, c'est-à-dire la forme générale du véhicule, va là aussi directement euh, influer sur la consommation. Imagine un carré qui essaye de bouger, et eh ben ça, ça comment dire, euh, ça Pénétration dans, au, au travers du, du vent euh, va être beaucoup plus difficile que euh, un truc super pointu. Souviens-toi, euh, l'avion, euh, le, le Concorde, hein, qui, euh, qui allait au-delà de la vitesse du son, et bien il avait un nez super pointu pour arriver à vraiment pénétrer euh, à travers euh, l'air. Et bon, Et ben l'aérodynamisme de, de ta bagnole, c'est exactement la même chose. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut respecter la forme du régime du véhicule. Jusque-là, tu vas me dire, ouais, mais encore, ben, c'est très simple. Si, par exemple, tu pars en vacances et que tu mets une galerie sur le toit de ta bagnole, donc avec les barres de toit, etc., et ben, quand tu as fini d'utiliser ton machin, démonte-les tes barres de toit, parce que tes barres de toit engendrent une surconsommation du véhicule, c'est ça que je veux te dire. Toutes les, tous les éléments de décoration, de je sais pas quoi, de tuning que tu vas rajouter sur ta bagnole et qui vont modifier son aspect vont modifier directement la consommation c'est pas plus compliqué on va aller un tout petit peu dans le même esprit ici par Parfois, euh, en hiver, tu vas installer des pneus hiver sur ta bagnole. Bah, dès que tu n'as plus besoin de rouler avec les pneus hiver, remets tes pneus été. Parce que là aussi, les pneus hiver, ça consomme plus parce que c'est une gomme qui est différente, etc. En plus, sur les routes, ça fait un boucan de la mort. Donc voilà, essayez d'être cohérent, essayez de respecter un tout petit peu euh, toutes ces choses-là qui sont, en fin de compte, euh, essentiellement des recommandations de bon sens. Je vais aller un tout petit peu plus loin, bien évidemment, sur les pneus, mais c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé pas mal de fois au cours de mes précédentes vidéos pour arriver à faire des expériences au quotidien, notamment au travers de ton transport, hein, qui comme tu le sais est l'un des trois principaux postes de dépense avec l'alimentation et le logement gonfler ses pneus correctement voire même légèrement les surgonfler va permettre d'optimiser la forme du pneu et son, comment dire, son adhérence au sol de manière à ne pas avoir une surface qui soit trop grande, d'accord Et de manière donc à ce que non seulement les rainures à l'intérieur du pneu soient correctement ouvertes pour chasser la pluie, donc en fin de compte, une in fine une meilleure adhésion une meilleure sécurité et surtout ben donc une, une, une consommation légèrement moindre d'accord puisque tu n'as pas une espèce de gros bazar de gros boudin qu'il qui faut arriver à bouger voilà des pneus correctement gonflés donc pour ça c'est pas compliqué touffe ta bagnole toute la, la portière tu le petit sticker à l'intérieur qui te donne les recommandations de pression qu'il faut euh, mettre à l'intérieur des pneus avant arrière etc ou si tu veux éventuellement avoir une conduite un peu plus éco etc donc avec un léger surgonflage. gonflage tu, il te suffit de suivre ces recommandations et de les appliquer directement à ta voiture. Et voilà, peut-être que tu regardes cette vidéo alors que tu es au boulot, peut-être que tu vas t'arrêter à la station essence tout à l'heure pour faire le plein avant de rentrer chez toi, Ben pense-y, et puis ben, peut-être que simplement si tu t'arrêtes à la station de gonflage, ça va te prendre cinq minutes, il hein. n'y a rien de plus bête à faire, euh, tu fais pchit pit, voilà, de chaque côté, et ça va te permettre très facilement et automatiquement de faire des économies de, de carburant. Voilà. On va continuer ensuite, euh, et là aussi, c'est des choses qu'il faut essayer de prendre en compte et auxquelles il faut veiller. L'entretien de ton véhicule, c'est quelque chose qui va être complètement décisif sur ta consommation de carburant. Un véhicule qui n'est pas correctement entretenu en suivant les recommandations du constructeur, c'est un véhicule non seulement qui pollue, mais c'est un véhicule qui, en règle générale, va également surconsommer. Je te donne un exemple tout bête par rapport à ça. C'est simplement les filtres. Les filtres à air qui sont un peu encrassés ou bouchés, et bien, ça, c'est pas bon. Parce que forcément, le moteur il n'est pas correctement euh, oxygène gêné en quelque sorte il reçoit pas suffisamment euh, d'air et donc son comportement n'est pas normal il ne suit pas les, les courbes normales qui ont été euh, euh, prévues euh, par euh, le, le fabricant par le constructeur entretien ton véhicule alors les entretiens il y a un certain nombre d'entretiens que tu peux peut-être arriver à réaliser par toi même pour arriver à faire des économies de manière très facile je sais pas moi genre une vidange c'est pas très très compliqué à faire tu peux acheter tes pièces sur oscar o, ou sur pièces auto 24 et puis les poser toi même ou passer par un garage associatif ou passer par un tonton un copain voilà vous, vous remboursez en, en, en coup à boire, ou je sais pas, vous trouvez vos, vos petits arrangements. Moi, c'est ce que je faisais. Bon, bah voilà, et puis ça permet de passer un bon moment. Et puis, bah, peut-être qu'en plus de ça, ça va te permettre d'apprendre un petit peu la mécanique, d'apprendre des choses toutes simples et de passer un bon moment entre amis ou en famille le samedi après-midi. Pourquoi pas? Euh, un autre truc que, que tu pourrais considérer, c'est le fait que le type de carburant que tu vas utiliser va également influer sur ton véhicule. Ouais, d'accord, mais encore, euh, bah, je te donne un truc, par exemple, le 98, et eh ben le samplon 98. 18, pardon, ça va te permettre de consommer un peu moins que le 100 .95. En gros, il va te permettre d'arriver à être plus efficace. Voilà, je peux pas, enfin, voilà, sans rentrer trop dans les détails parce qu'après, ça va être des, des, des considérations sur la chimie euh, du, du carburant. Pareil pour le bioéthanol etc euh, voilà c'est des carburants qui sont légèrement modifiés qui vont donc euh, engendrer peut-être une légère surconsommation etc le 98 bah oui par contre il est plus cher moi je prends par exemple les, les motards si tu es motard ou tu as des motards dans ta famille euh, ou quoi euh, tous les, re, les, les revendeurs les fabricants le disent hein, faut mettre du 98 bon moi je mettais du 95 de, de temps en temps parce que bon voilà quand, quand j'avais pas envie de mettre trop tout mais en fin de compte c'est débile parce que tu, tu surconsommes donc euh, c'est pas un truc que tu trouve voilà c'est moi le, le, le garagiste il m'avait dit faut pas mettre ça parce que ça casse le moteur voilà bon après je suis pas expert euh, non plus en mécanique donc euh, j'ai de droits connaissances mais je suis pas non plus un cadre donc euh, voilà je laisse les experts euh, donner leur avis dites le moi en commentaire <rire> un, un autre truc tout bête si tu veux faire des économies d'essence avec ta voiture bah, c'est de pas l'utiliser oui je sais c'est con mais en laissant ta voiture au garage et eh ben tu ne vas pas euh, consommer et peut-être qu'il y a des tas de petites choses au quotidien pour lesquelles tu pourrais arriver à prendre un vélo tu sais, avec un petit panier pour aller faire tes courses à la supermarché du coin ou pour aller à la poste ou des petites bêtises comme ça et puis en plus ça te ferait peut-être du bien parce que ça te forcerait à te remettre un petit peu en activité le vélo c'est quelque chose qui est en train d'exploser en France tout le monde est en train de s'y mettre parce que tout le monde a compris qu'il était temps d'arriver à réduire notre consommation et puis à se mettre aussi en activité etc c'est bon pour la planète c'est bon pour le corps c'est bon pour le porte-monnaie pourquoi s'en priver on va continuer Ensuite, un truc qu'il faut à arriver à penser, peut-être, c'est le fait que le type de moteur que tu vas utiliser, et eh ben euh, là aussi, ça va te permettre de faire des économies. Et évidemment, un moteur hybride consomme moins qu'un moteur essence. Bon, néanmoins, la voiture, il bah, faut l'acheter, elle a peut-être un surcoût. Donc là, il y a peut-être un arbitrage à faire. En, en général, une voiture hybride consomme moins qu'une voiture euh, pas hybride. C'est clair et net, c'est évident. Hein euh, voilà. Maintenant, est-ce que tu vas t'y retrouver au niveau de la facture à la fin, en faisant le, le bilan de l'économie des? par rapport au coût d'achat il y a un petit calcul à faire euh, voilà à toi de voir mais en tout cas ce qui est sûr c'est que un véhicule hybride c'est aussi bien plus positif pour l'environnement voilà un autre truc que je peux te dire et là c'est tellement évident la manière avec laquelle tu vas conduire ta conduite en gros et eh ben ça va influer sur ta consommation d'essence et là ça aussi c'est quelque chose sur lequel tu peux facilement agir essayer d'utiliser au maximum l'énergie cinétique c'est à dire l'élan du véhicule pour essayer d'optimiser chaque goutte de carburant qui est utilisé en fin de compte quand tu arrives au feu et que tu vois qu'il passe au rouge ça sert à rien de garder le pied sur l'accélérateur on lâche l'accélérateur la voiture va mourir on, on, on laisse une vitesse engagée pour toujours être embrayé en quelque sorte on va pas aller au point mort parce que ce serait dangereux mais néanmoins ben bah voilà c'est comme ça qu'on va arriver à faire très simplement des économies pareil essayer de ne pas rouler en étant sur régime donc euh, mettre enclenché la vitesse qui est adaptée par rapport au régime euh, par rapport à la vitesse à laquelle tu roules voilà <rire> Bon, euh, je crois que j'ai fait à peu près le tour, mais euh, c'est vraiment ça, l'esprit, avoir une conduite souple euh, et surtout, bien évidemment, là je ne peux que le redire, anticiper, anticiper, anticiper, porter le regard loin. C'est comme ça qu'on arrive à faire des économies, et eh oui. C'était Jérémy, la chaîne s'appelle Frugalisme. J'espère que ça t'a fait des petits, des petits rappels, peut-être, pour arriver très simplement à faire une économie euh, sur euh, la manière avec laquelle tu vas conduire. Voilà, si as aimé la vidéo, n'hésite pas à me lâcher un pouce, à me mettre un commentaire si tu veux partager avec moi euh, tes idées pour arriver à moins consommer. Et puis, il euh, ben, euh, y a toujours le guide des techniques euh, frugalistes, 80 pages, pour arriver à faire des économies au quotidien. Voilà, c'est gratuit, va le télécharger. Voilà, je te dis... Euh... Ah, oui, j'ai oublié aussi, n'hésite pas à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. À demain, merci, salut, ciao